Bonjour les amis nous sommes le lundi 18 mai donc nous avons devant nous le graphique du Dax. Si vous avez vu ma vidéo d'hier dimanche donc je vous faisais une analyse du Dax et si vous avez suivi ce que j'ai dit eh bien vous voyez que les prévisions que j'avais données hier se sont parfaitement déroulées. Alors ce n'est pas pour me jeter des fleurs, ça n'arrive pas toujours parfois euh, donc le marché se euh, retourne, ne va pas dans le sens qu'on s'attendait mais dans ce cas-ci donc les signaux que j'avais repérés se sont avérés tout à fait valables et euh, nous avons eu un magnifique mouvement aujourd'hui puisqu'on a eu une hausse de 4% du Dax euh, aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je vous avais dit Donc vous voyez ici euh, le marché donc du Dax en une journée et je vous avais dit qu'on avait eu plusieurs journées ici de baisse, et puis qu'on avait eu une réaction sur les 38,2 de retracement d'Ishimoku. Donc je vous expliquais ça dans la vidéo d'hier, vous pouvez aller la voir. Et euh, vous, le titre de la vidéo, c'est Comment trader le DAX. Et donc on a eu une réaction très forte sur les 38,2 de retracement de Fibonacci. Et je vous avais dit qu'il y avait une bonne probabilité pour qu'on voit le marché continuer à monter et retourner vers les 50% de retracement de Fibonacci et c'est ce qu'il a parfaitement fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il fallait faire eh bien Il suffisait de suivre la tendance de trader à la hausse et c'était bingo. Donc vous voyez que quand vous avez une maîtrise de l'analyse technique et de quelques indicateurs et eh bien vous arrivez à faire des analyses très pertinentes. Donc si on regarde sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on a eu Donc vous voyez, euh, donc chaque bougie ici correspond à 4 heures. Donc je vous expliquais hier qu'on avait eu une réaction assez forte ici sur les 38 de, de Fibonacci. On avait une mèche importante ici. Donc il y avait une bonne probabilité qu'on retourne vers les 50%, ce qui s'est parfaitement réalisé. Donc euh, si on a analysé sur, les, sur le plus long terme, je vous ai dit qu'on était entre ces niveaux de 50% ici au dessus et des 38,2 en bas, qu'on avait vraiment un support important ici où le marché avait réagi à chaque fois et puis était remonté et que là cette réaction ici avait une bonne probabilité de provoquer donc de nouveau une réaction. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on est au 50% je n'en sais rien. Là je ne peux, peux pas vous dire ce qui va, va se passer. Il peut y avoir de nouveau une réaction vers le bas où on peut casser euh, donc le, le, les 50% soit pour aller comme ici ou comme là euh, faire un, un léger dépassement des 50% et revenir en arrière comme on a vu deux fois là ou pas. Donc on peut très bien continuer, on ne sait pas en tout cas à ce niveau-ci vous voyez qu'on est vraiment sur un niveau très pertinent ici des 50% et que les indicateurs sont super, super intéressants à suivre. Donc ce sont les indicateurs dont je vous explique l'usage dans mes formations Scalping plus Ishimoku donc vous avez un lien ici en dessous et sur la vidéo. Donc à partir du moment où vous maîtrisez ces indicateurs, eh bien, euh, vous avez un taux de probabilité extrêmement élevé surtout si vous privilégiez le court terme le scalping. Parce que si on va voir sur des unités de temps plus petites donc on va aller voir sur le 1 heure et eh bien vous avez également des signaux extrêmement pertinents. Euh, dans ma formation 4.0 donc je vous ai rajouté euh, des indicateurs qui vont encore renforcer votre capacité à prévoir ce qui va se passer à court terme. À long terme ça c'est beaucoup plus aléatoire, hein. je ne peux pas vous dire ce qui va se passer d'ici une semaine ou d'ici un mois. Ça, Je ne fais pas ce genre de, de trading, je laisse ça euh, à ceux qui, qui aiment se faire mousser. Puisque quand vous faites une prévision vous avez 50% de chance d'avoir raison et 50% d'avoir tort. Donc moi je préfère euh, faire des prévisions à très très court terme et euh, suivre donc des, des, les indicateurs qui sont extrêmement pertinents euh, à certains moments. Et la combinaison des indicateurs que, que j'ai choisi puisqu'il existe des milliers d'indicateurs, de, et eh bien cette combinaison vous donne un taux de réussite extrêmement important à court terme. Alors avec l'expérience il y a de très bons traders qui se passent d'indicateurs mais quand vous êtes trader débutant ou même si vous avez déjà un peu d'expérience, avoir euh, l'aide la, la, de, de tels indicateurs c'est vraiment très rassurant et ça vous permet d'augmenter votre taux de réussite. Donc vous voyez ici on est en une heure, on voit très bien donc les bougies Ekenashi qui sont très haussières. On a eu un très beau mouvement aujourd'hui donc je vous dis 4% sur le DAX et euh, donc si, vous, si on va voir sur, sur d'autres unités de temps, vous voyez en 30 minutes quelle belle bougie haussière on a là. Donc vous avez ici le nuage Ishimoku, je vous expliquais hier donc il s'était déjà formé euh, hier donc on avait une bonne probabilité que le marché aille monter. Donc c'est un indicateur que, que moi j'adore. Hein. Euh, dans, ma, dans ma formation Scalping plus Ishimoku je vous montre exactement comment l'utiliser et euh, avec la combinaison des autres indicateurs dans ma formation 4.0 je vous montre aussi des trades life euh, comment euh, les signaux qui sont utilisés donc, euh, dans cette formation vous permettent d'avoir des taux de réussite vraiment fantastiques. Donc moi euh, je, je suis partisan du scalping, ça je pense que vous l'avez déjà compris mais euh, avec euh, bien sûr une recherche de, de la perfection donc de, de traits gagnants et lorsque vous avez des indicateurs qui… Qui sont un petit peu contradictoires, ben il vaut mieux pas se positionner. Mais quand vous avez tous les indicateurs qui vous disent bon, euh, là, Serge, il faut y aller. Là, si tu y vas pas maintenant, euh, laisse tomber le trading. Donc à ce moment-là, eh bien, on y va et on fait des, des, des trades magnifiques. Donc euh, moi c'est ce que je vous conseille de faire donc essayez d'apprendre à utiliser quelques indicateurs qui vont vous donner un taux de réussite fantastique et commencez par le trading à très court terme, le scalping. Ça vous permettra alors de faire des trades plus longs puisque là c'était évident on savait que l'objectif était les 50%, on venait des 38.2 donc ça veut dire que vous pouviez laisser votre trade ouvert pendant des heures et gagner pas mal puisque vous, vous mettez votre stop loss à break-even dès que vous êtes un peu euh, positif et à ce moment-là vous pouvez laisser, laisser courir, il hein, n'y a pas de problème. Mais tout ça vous devez d'abord l'apprendre en faisant du trading à très court terme. Donc euh, à partir du moment où vous maîtrisez ce genre de choses et eh bien vous, vous comprenez vraiment tout l'intérêt euh, du trading à court terme et vous arriverez à faire euh, donc des, des trades magnifiques. Donc vous voyez ici euh, c'est évident vous avez les bandes de Bollinger, vous avez Ishimoku, vous avez les moyennes mobiles qui vous disent que c'est haussier. Donc si vous tradez à contre tendance ben, euh, vous, vous, allez, euh, vous allez perdre une opportunité de gagner beaucoup plus euh, que, si vous, que si vous tradez dans le sens de la tendance, hein, c'est une, une évidence même. Donc privilégiez toujours le sens de la tendance et lisez les indicateurs. Lisez les indicateurs que, que vous utilisez, euh, apprenez avec des formations euh, qui, qui vous permettent donc d'avoir un taux de réussite élevé. Choisissez de préférence un, une formation au scalping parce qu'avec ça euh, vous pouvez faire des trades très longs. Alors ici au 50% ben là on a un signal qui nous dit oh « Serge attention là il n'est pas sûr que ça va monter » donc là il est évidemment temps de prendre vos bénéfices, éventuellement vous gardez une petite position ouverte mais peut-être pas, il vaut peut-être mieux attendre une confirmation que le marché va remonter. Et là vous prenez des trades prudents à très court terme parce que comme on l'a vu le marché peut se retourner. Donc euh, si on regarde là sur le 1 sur le heure donc vous voyez ici que le marché il peut très bien casser et puis à un moment se retourner. Donc euh, ça ne sert à rien de garder une position ouverte comme ça pendant plusieurs heures pour aller reperdre tout ce que vous avez gagné. Donc soyez prudent, privilégiez une formation qui vous permette de gagner à court terme avec du scalping et après ça ben, vous deviendrez un champion de trading. Donc euh, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Donc... Dans mes formations je vous explique comment prendre des, des trades à très court terme mais ça vous permet aussi de faire des trades à plus long terme. Donc vous voyez ici on a des indicateurs qui vous expliquent à l'évidence euh, à quel moment rentrer dans le marché, quelles sont les probabilités que, que le marché va aller dans un sens ou dans l'autre et euh, ça vous indique également quand il est temps de sortir de vos positions. Donc si on regarde ici sur, sur le 1 minute, ben vous voyez les, les, magnifiques, les magnifiques mouvements, les magnifiques opportunités de rentrer dans le marché qu'on a eu sur, sur, ces sur ces différents points ici sur cette évidence. Là on voit le marché des bandes de Bollinger qui s'horizontalisent donc ben on n'est plus dans, dans ce mouvement haussier comme on a eu ce matin. Donc ça me semble évident. Donc je pense qu'à vous aussi ça semble évident. Et euh, c'est comme ça que vous devez trader, que vous aurez les meilleurs résultats, que vous arriverez à faire des taux de réussite fantastiques et à gagner beaucoup d'argent. Voilà donc euh, comme je vous l'ai dit euh, les prévisions que j'avais fait hier se sont euh, bien réalisées. Maintenant on n'a jamais, jamais la certitude de ce qui va se passer le lendemain. Donc euh, on a eu de la chance d'avoir 4% aujourd'hui, on aurait pu faire 1% ou 2% mais euh, quand il y a des opportunités comme ça et eh bien il faut suivre la tendance et là vous êtes, euh, vous êtes gagnant, c'est le jackpot. Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire euh, concernant mes formations et euh, l'utilisation d'indicateurs euh, techniques. Un jour peut-être que vous pourrez vous passer d'indicateurs techniques mais si vous n'êtes pas encore euh, très chevronné eh bien je pense qu'il vaut mieux euh, utiliser des indicateurs techniques comme ceux que je vous propose dans mes formations. Voilà si vous aimez mes vidéos, ben, likez-la, partagez-la et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Ici vous voyez on a en une minute on a déjà notre nuage Ishimoku qui nous dit attention euh, on va peut-être redescendre là mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Vous voyez ici que on a eu également un nuage Ichimoku rouge et donc le marché est quand même remonté après. Tout ça donc je vous explique quand tenir compte de certains indicateurs, comment avoir une convergence de signaux avec les différents indicateurs pour savoir comment s'y prendre à court terme et à moyen terme. Voilà je vous dis à très bientôt, soyez prudents et profitez quand vous avez des opportunités comme ça.